Bonjour à tous. Alors on se retrouve directement pour la suite d'Alice. Retour au pays de la folie. On a vu les bases du jeu dans la vidéo précédente. Ici on va juste continuer l'histoire. C'est parti. On va prendre le toboggan. Le toboggan très sympathique. sais pas. Ouais super maximum dedans. Je sais pas encore ça sert à quoi. Dangle, là. Voilà. Hop. Intéressant. C'est parti. Est-ce que... on peut rentrer dedans Effectivement... Ouh... Au premier épisode, on a vu que, que le chat nous a mis en... Nous a euh, mis en garde parce que le, euh... le pays des merveilles avait changé. Et on commence à le voir ici, directement. Il y a du sang partout. Tu sens partout. Le glaive Vorpalin perce ses tranches, toujours prêt à terrasser la bête. pas. Oh. Yes. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Vraiment mmh, C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi. Et là on a une petite Alice qui commence vraiment à faire peur. Perce ses tranches, flaque blanc, il terrasse la bête. Comme dans le c'est la meilleure arme encore corps à corps, oui, de toute façon on en a qu'une seule donc. Hein. Allez, c'est parti! On va tout capote. On se récupérer un maximum. Ok, ça trempe, que se passe-t-il? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il se passe beaucoup de choses dans ce jeu, beaucoup de choses dont on ne connaît pas l'existence, dont on ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas la source. On va pas aller par là tout de suite, on va aller là, et on va aller chercher le souvenir. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous vous rappelez de la statue tout à l'heure où il y avait de l'eau qui coulait le long de ses bras. Là, c'est du sang, c'est relativement glauque. Mais ce n'est que le début où Choisis bien les Pour ceux qui commencent directement l'épisode 2, c'est Alice, euh, retour au pays de la folie. Madness Returns en anglais. Et il est vraiment trop bien, hein, ce jeu suis juste... Euh... Je pense à un des jeux que je préfère, je pense. Déjà, pour que je fasse deux fois un jeu, il faut déjà que je la voilà. mette. en même C'est monstre. Ah oui, c'est vrai, y a ça. Allez, go Tout qui, est, tout qui est très très bien fait. Regardez-moi ça, cette esquive. <rire> moi j'adore, je trouve ça stylé. Des papillons. Plein de petits papillons. Ah, un souvenir à droite. On va aller chercher le souvenir. Les fleurs aspirent à être simples et constantes. La raison d'être des hommes est changeante. Car esclaves des souvenirs, les souvenirs doivent être maîtrisés, Alice. Ceux qui sont inutiles doivent être éliminés. Arrive... c'est un jeu là oui je sais pas, je sais pas préciser, c'est un action plateforme. Bon vous avez dû le remarquer hein. Un action plateforme. La barre espace oui mais je joue à la manette donc euh, c'est gentil mais. On va faire ça à la manette. Oh. Je peux flotter plusieurs fois pendant un saut. Ça va on peut faire ça, on s'arrête, on go, on s'arrête, on -go. Trop stylé. Ah oui Regardez ça pouf. Ah Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fail On va faire ça tranquillement à l'ancienne, ça sera très bien. On va faire un petit saut comme ça. Ah oh, Pouf Pouf Pouf. Voilà J'ai la boîte là, là. On va chercher ça là plus dedans. Voilà Tranquillement donc on va se faire ce jeu, bon, calmement, euh, les épisodes viendront serai d'en faire un par jour Ou pas, passer, sera maximum un, tous les deux jours Vu que les exams sont finis, c'est trop bien, pour commencer à faire des trucs cool Enfin en plus on a plein de projets avec notre Zelle, vous allez voir hein. On a plein de jeux qu'on a envie de vous montrer ah. ah, encore toi Alice, approche donc Pourquoi le ferais-je Vous voulez me manger oui, en fait non, j'en ai assez, des filles au drôle de goût. Je suis un régime cochon. Je parle de l'art et la manière, tu comprends bien sûr. L'art et la manière, bien sûr. Oui, tu vas mettre ton groin de sel. J'entends mon repas là-dessous, trouve-le pour moi. Mais prends garde aux pestes qui bloquent la voie. Assaisonne-les s'il le faut. Je pense que tu fais la <rire> parfaite vaisselle <rire> et servait pour cette table. Ce jeu vraiment est très, très, complètement décalé, quoi. Après, je... Et vos propres jambons, alors Question de priorité. Ma peau d'albâtre doit rester assez ah. peu appétissante pour les créatures des environs. Sans assaisonnement, bien tend ton oreille à tous les grognements, puis vise le groin. <rire> tu devrais aimer ça, tout comme moi. Mais oui, bien sûr, vise le groin. <rire> vise le groin. Alors, essayez de mettre... <rire> préparer les groins corsés. Ah, vos ennemis. Est-ce que je peux aller quelque part On va y voir par là. Hop. Bonjour. Non, ça ne passe pas. Elle fait plutôt peur, Alice. Hein. Comme ça. Est-ce que je peux marcher non je peux Marcher. C'est parti. Une cellule. Qu'est-ce que j'ai fait Rien du tout. Ouais, vous voyez la caméra, elle est un peu dégueulasse. Hein Alors on va go, oh, on va go, craquant. Voilà, on va leur laisser le de temps d'arriver. De... Donc là nous avons un poivrier, enfin, on va dire. Ah On fait quelques coups, voilà, c'est réglé. Hop, on suit son compagnon. Hop. On va faire de suite le dernier. On va le dernier. Ah, j'ai de ah, raté. Je ne m'embête pas. Je ne m'embête pas encore. Voilà, tranquillement, ça se passe bien. J'ai mis le genre difficile, peut-être que je j'augmenterai la difficulté en fonction de, de comment ça se passe. Ça se passe plutôt pas mal. Hein. Oh, un cochonnet. Tant l'oreille au son des groins. Il faudra révéler quelques secrets, merci. Voilà. On va tuer le groin, regardez comment on va faire ça. Et voilà, que nous On va nous montrer quelque chose. On va aller voir ce qu'il y a quand même en haut. Hein. Avant, de, avant de retrouver en arrière. Est-ce que je peux, monter je peux monter par là On va prendre ça. Hop. On va aller voir par là si j'y suis. Ah oh, que fais-je Que fais-je Où vais-je Ouais, je pense que c'est pour avoir le, le droit en joue. Vous pouvez monter ici sans plus. Sans plus, sans plus. Donc on va retourner voir euh, la, la, la cuisinière. qui fait un peu peur. Ah, il reste quelques dents à aller chercher par ici. On va récupérer ça tranquillement. Désolé. Voilà, on y retourne. Je sais vraiment que c'est aussi agréable que possible pour vous avec la caméra. Hein, parce que Merci je trouve vraiment infâme. Attends, bah attends allons-nous-en. Allons-nous-en Oui, des dents d'or C'est parti <truits> Regardez-moi ça, franchement. Parce que c'est pas super joli. Moi, je trouve que les cheveux d'Alice sont vraiment sublimes aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je les trouve vraiment, vraiment, extrêmement bien foutus. Allez, hop, hop, hop Pas du tout, ça se passe pas. Ah mais je suis bête, on va nous expliquer que le groin là il faut le poutrer, donc on va faire ça tout de suite. Regardez, on va faire ça. Viser le groin. Viser le groin, que fais Oh là là Mon dieu Je ne sais pas viser, c'est horrible. Alors, comment est-il est arrivé Je pense qu'il y a une petite passerelle, merci bien Merci bien le groin. Ouais, c'est parti Encore va ouais, vite fait Allez, jusqu'à l'autre bout Ça va enchaîner sur les salauds Les têtes de bébé What the fuck J'ai esquivé hein Voilà, ça se passe plutôt bien, tranquillement, pépère. Oula Fais, enfin, je, je tape dans bon. ça ne sert pas très grand chose. Alors, où est-ce qu'on doit aller On va aller voir par là si j'y suis. Voilà, tranquillement. Mangez votre soupe et vos noms morts pour ces fantaisies. Je suis en mode un petit peu concentré pour essayer de boutrer tout ce ouais. qui se passe. Je pense qu'il reste quelqu'un. Sans la musique, ce se sera arrêté. Ah là-bas. Oh merde parti. On voit rien, mais je pense que c'est bon. Je tire au en moins. Prêtez l'oreille au son des gros. Ah là-bas. Vous avez vu le bras Et bien, moi oh, aussi. Salut mon cochonou Un bon assaisonnement rien de tel hein. On est de cochon. Tout hein. bon l'assaisonnement, il ne en a plus. le Gourmand croquant le cochon. D'accord. Je suis pas censé arriver là on va go tranquille oh merde qu'est-ce qu'on va faire là ça chercher les regarde euh, on va continuer posément tranquillement encore une fois n'hésitez pas à mettre des commentaires à dire ce que vous en pensez ça me ferait vraiment plaisir et euh c'est pas une sur Facebook et Twitter Ça le fera tout autant plaisir Pour le vrai, hein. je suis ai l'air pas concerné mais en vrai ça me fait vraiment plaisir Déjà voir qu'il y a, déjà on est combien là On est 44 Si, mais j'étais 44 Peut-être par rapport à des, euh, à des mecs 500 000, 500 000 personnes ouais, Ça fait ça paraît insuffisant, mais 44 personnes Remettez vous mettez 44 personnes en même temps devant vous Bah ça vous fait vraiment un grand nombre de gens donc. Euh... On vous remercie énormément pour... Euh... Mais pour ça... Ça fait vraiment vraiment plaisir. Où est-ce que je vais là quelque part. Puté. Puté. Oh putain Oh là là là là, je suis fait tomber. On va essayer de s'arrêter un petit peu pour regarder les décors. Salut Alice, comment tu vas C'est pas bien chez Voilà la corruption. La corruption d'Alice. Bonjour les enfants. On arrive dans la petite phase de plateforme sympathique. Allez go Hop là, on va pas lui laisser le temps d'approcher. Pareil pour lui. Allez mon un. gars. Une tête de bébé qui roule, c'est mignon. Qu'est-ce que je peux ramasser par là Qu'est-ce qu'il peut y avoir de caché J'espère que je puisse remonter. Pas du tout. Et bien tant pis. Bon alors, on va essayer de rattraire d'un coup là. Ah, ce que je peux faire, c'est ça. Suis-je bête Je sais pas si je serais monté Je sais monter. D'accord. En fait, c'est par là la suite. Mais nous, on va pas on va pas aller à la suite. On va aller là-bas. On va voir ce qu'on peut aller trouver. En planant, gentiment, planant, gentiment, souvenirs, Le chemin voilà. de fer du pays des merveilles est charmant mais inefficace. Il n'est que bruit, brume et long limaçon. Mieux vaut oublier ce train. Limassons. Une similitoque qui occupe. Oh Non, ça ne fonctionnera jamais. Encore une fois, des, des souvenirs qui n'ont ni que les têtes. Tard. De quoi est-ce que ça parle On va sur. Oh. Ça en fait du monde tout ça Allez go A ah, plus mon gars Ah non, pas plus On je se choper tout ça ah, Oh là là bon, On va essayer de changer de c'est histoire de. Vue. Les monstres devant nous, très important, qui permet de anticiper leur mouvement. Ah putain, pareil. Pardon, pas oh, dans Pardon, pardon, c'est le gros mot, j'ai arrêté avec okay. les anciens, tout ce... ça. On va tenter l'arrêt, c'est pareil. On meurt, mon gars. On vous savez quoi, on va, on va le coup par là. On va essayer de le prendre à rien, on viendrait chercher ça après. Passons sur l'arbre. Eh bien, merci. ceci comme si en dépendait. Du reste, c'est le cas. Rassemble ces petites choses blanches semblables à de l'ivoire pour ne pas finir enterrées vivante. Mes amis aiment la purée, Des armes le sentient passé, d'accord. Ah, glaive mort -palin. On peut améliorer ça. Donne 150 dents pour améliorer ton glaive mort-palin. tu vraiment l'améliorer Oui, bien sûr. Merci, j'ai 98 dents. Ok. 175 pour améliorer. Ah, c'est pas mal. Alors là, on s'est mis Ah, le train du pays merveilleux. Est ce qu'il en reste plus Bon, et bien moi, je vais plus vous plus laisser là-dessus pour le deuxième épisode. Violence, on se retrouve... Euh très bientôt pour la suite de l'aventure d'Alice au pays de la folie encore une fois n'hésitez pas à nous suivre Facebook, Twitter, Google+, nous sommes partout oh. nous sommes partout bien sûr tout le temps n'hésitez pas à lâcher les commentaires ça fera toujours plaisir de, de discuter avec vous et de, de partager euh, de partager cette aventure vraiment, enfin, pour moi, très très sympathique j'espère que ça vous plaît je vous dis à très bientôt Ciao, ciao